Je suis Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks. L'action d'un lanceur d'alerte consiste généralement à porter à l'attention du public une information confidentielle, une information secrète. La proposition de règlement contre les contenus terroristes en ligne va permettre aux autorités d'ordonner la suppression de contenus en ligne dans un délai d'une heure et sans aucun contrôle judiciaire. La conséquence, c'est qu'un gouvernement, à l'avenir, euh, pourrait instrumentaliser ce règlement contre les contenus terroristes pour museler une information euh, mise à la disposition du public par un lanceur d'alerte et ordonner la suppression de toute donnée euh, transmise et révélée par un, par un lanceur d'alerte. Donc cette proposition de, de règlement apparaît très contradictoire avec la Directive pour la protection des lanceurs d'alerte que l'Union européenne vient d'adopter en 2019 et que les États membres sont en train de transposer en ce moment même. Donc, au nom de la protection des, des futurs lanceurs d'alerte, au nom de la liberté d'expression et au nom de la liberté d'information des citoyens européens, je demande aux députés européens de voter contre la proposition de règlement contre les contenus terroristes en ligne. Je vous remercie.